Hello Coucou à tous, c'est Digna, bienvenue sur ma chaîne. Euh, Je suis très contente de vous voir, ma chaîne qui est dédiée à plein de choses, à la prépa physique, au sport en général, aux méthodes de crossfit, d'haltérophilie, de gymnastique et de conseils divers, euh, voilà, divers et variés. <rire> Aujourd'hui on est dimanche chez moi, donc euh, petit café, euh, petite tenue super chill, et, euh, et j'étais en train de bosser sur deux trois trucs devant Stranger Things Parce que je suis à, à peu près persuadée qu'il y a sa une saison qui va sortir dans pas très longtemps Donc du coup je re-regarde les saisons que j'avais regardées Et euh, je, me mate, je me mate ça avant qu'il sorte une nouvelle saison Histoire de pas rien comprendre parce que la série elle part tellement dans des truc, laisse tomber, que du coup je voulais pas euh, avoir à oublier la saison précédente, donc voilà, je me regarde ça pendant que je suis en train de bosser, et je me suis dit que j'allais répondre à vos questions Instagram sur une vidéo, parce qu'il y a des, des questions très intéressantes en fait, et du coup je voulais répondre en mode story et tout, mais euh, je sais pas, j'ai pas trop eu le temps de le faire, et puis j'ai encore euh, beaucoup de mal à faire de longues uh, stories, vous savez il y a plein de petits traits là je déteste ça, euh, j'aime pas trop mettre de story donc euh, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, et comme ça J'allais pouvoir peut-être répondre aux questions avec beaucoup plus de précision qu'une story qui dure 15 secondes Donc c'est parti, juste avant, il y a toujours une personne, vous savez quand vous mettez des questions, cette personne elle répond, elle dit de la merde, de la on peut applaudir Heureusement, Teddy qui me dit si un verre de terre va dans l'eau, ça devient un verre d'eau, vous avez 5 minutes Allez première question, qui coud Alors ça c'est très années 2000 <rire> Très mon année à moi Kikou, peux-tu me dire comment améliorer son grip Bien sûr, pour améliorer un grip c'est très simple Il faut, euh, désolé ça va paraître très bizarre ce que je vais dire Mais il faut agripper quelque chose en permanence Et le serrer très fort Ce que vous voulez, j'en ai rien à faire Mais je vous conseille plutôt d'utiliser une barre En fait quand vous euh, agrippez euh, quelque chose et que vous serrez fort Votre avant-bras se contracte Et en fait c'est ça qui fait que vous allez avoir plus de grip d'accord Donc pour avoir du grip, il faut s'agripper à la barre continuellement Ou alors, pour avoir du grip en altéro, il faut serrer ses barres continuellement. Évitez d'utiliser les bandes, sauf si vous avez un travail spécifique. Mais si vous voulez vraiment l'améliorer, ce grip-là, là, il faut pratiquer. En agrippant quelque chose. Comment progresser en, en traction stricte J'en ai à peine trois. Euh, c'est marrant parce qu'au moment où je parle, je pense que du coup j'ai sorti déjà la vidéo sur mes réseaux. Mais euh, vu qu'on est dimanche, demain je poste une vidéo lundi, les conseils de Dunia. Et dedans il y a trois conseils pour les pull-up stricts et pour les améliorer. La première chose c'est qu'il faut euh, maîtriser son poids de corps. Voilà, il n'y a pas de débat. Euh, si vous êtes en surpoids, il va falloir euh, régler ce problème parce que le problème c'est que euh, le poids de corps et la force dans les bras vont de pair. Et si l'un ou l'autre n'est pas maîtriser ça ne fonctionne pas donc peut-être que vous êtes en surpoids et dans ce cas là il faut perdre un peu de poids à l'issue pour être plus à l'aise sur son poids de corps ou peut-être que vous, vous avez totalement un poids de corps que vous maîtrisez mais vous n'avez pas suffisamment la force adéquate si c'est si ça c'est si c'est votre cas je pense qu'il va falloir travailler la traction strict on ne peut pas améliorer une traction strict sans euh, travailler de traction strict, ça veut dire que euh, on peut pas faire l'impasse sur le fait de se pendre à la barre, et de tirer et de relâcher. C'est des mouvements fonctionnels et pour avoir des mouvements fonctionnels, il faut les bosser. Euh, on peut les bosser de différentes manières avec des élastiques, sans élastique, en excentrique. Euh, mais l'idéal, c'est vraiment de se pendre à la barre et de tirer et de relâcher. Après, vous pouvez utiliser juste une partie du mouvement et le développer, le renforcer. Mais à terme, si vous voulez améliorer votre traction strict, Possez votre action stricte, faites des tractions strictes. Donc ça vous... En 2-3 mois déjà, vous verrez la différence. Faire pour des euh, douleurs récurrentes aux épaules. Consultez un professionnel de santé déjà pour commencer. Euh, idéalement un kiné si c'est un problème... Euh, bah, de, de, de, Je sais pas, de, de, de, de pas forcément d'articulation, enfin... Euh, je pense qu'il faut consulter un kiné à partir du moment où la, la douleur est récurrente. Parce que eux, euh, ils savent travailler sur des, des déchirures, des micro-déchirures, genre de choses. Ils savent travailler sur ça et c'est leur job. Donc la première chose, je pense que c'est ça. Si c'est une vraie douleur que vous ne comprenez pas, un médecin, il vous prescrit une IRM, une radio, vous allez faire et vous saurez ce que vous avez. Euh... Et à terme, moi c'était mon cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai snatché la, la barre là euh, qui est tombée sur mon, mon cou Et en fait c'est mon épaule gauche qui avait lâché parce que clairement j'ai mille fois plus de force dans mon épaule droite que dans la gauche Et ça, ça a toujours été le cas, je ne suis pas très euh, proportionnée Et en fait du coup euh, bah, je suis allée voir un kiné et il m'a renforcé l'épaule et il m'a donné les exercices que encore aujourd'hui je fais euh, Donc euh, si vous avez mal à l'épaule, consultez, trouvez la solution, réglez-le ni ni Est-ce que ce n'est pas grave de faire le WOOD du jour, mais seulement skill ou renfo car on est fatigué Bien sûr que non, au contraire il vaut mieux des fois ne pas sortir de sa, zone, euh, dans, de, de sa zone de confort et rester dans un petit truc en mode renfort, en mode skill. Moi, ça m'arrive un paquet de fois. Je suis pas du genre, les gens me regardent comme un ovni. J'arrive à la salle, j'en ai pour euh, des fois 40 minutes, après je me barre. Euh, si j'ai pas envie, si je suis fatiguée, si je suis pas dans le mood, je fais pas de vaude, je me fais un petit, euh, petit skill, un petit truc d'altero, rapidos, euh, un petit renfort, euh, GHD, euh, biceps curl. Non, non, non. Ciao tout! Et ça me va très bien. En fait, je pense que ça sert à rien de se malmener quand on se sent pas très bien. Surtout quand on est fatigué. Quand on est fatigué, c'est là où on se blesse. Donc en fait, c'est pas forcément l'idéal de, de, de faire un workout si vous vous sentez pas bien. Faites-le comme, comme vous le sentez. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous mettre dans le rouge, des fois vous allez arriver à la salle et vous vous direz Putain, j'ai pas envie de me faire mal. Bah, faites un gros renfo et un skip. Et ça, ça suffira largement. Tu peux montrer différentes étapes pour le Ensemble Wall bien sûr. Bah, du coup, je vais mettre des vidéos sur le côté. Pour s'améliorer en Anselmolk, je pense que c'est assez simple. Euh, la première chose, c'est qu'il faut pratiquer l'inversion contre un mur et l'activation des épaules. Ok? Ça, c'est vraiment la base. Une fois que vous avez une bonne notion d'activation des épaules, il va falloir commencer à travailler dans le vide parce que c'est une question d'équilibre. De, de, euh, Donc, euh, qui dit équilibre ne, ne, ne, ne peut pas travailler contre un mur, ce n'est pas possible. Donc, du coup, euh, travailler euh, dans un espace euh, vide, avoir euh, le menton rentré, presser fort au niveau des épaules. J'ai des combattants de ouf, de ouf. Ça, ça me fait mal. <rire> Rentrer le menton, donc pousser fort, voilà. Et planter les mains dans le sol, ok Ensuite, une fois que je fais l'inversion, bah du coup je vais essayer de sentir la première jambe qui va passer à chaque fois la hanche ok Et ensuite je ramènerai à l'issue la deuxième jambe Sachant que sur le hands and walk si vous voulez marcher il faut que les deux jambes dépassent les hanches Sinon ça ne fonctionne pas euh, Donc euh, du coup pratiquez ça, avoir une sensation de ce qui se passe dans les doigts Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui viennent des doigts sur le hands and walk euh, Et déjà là on est pas mal Et pour terminer le shoulder tap Donc où je vais vraiment faire euh, bouger mon poids de corps, lever les mains, toucher mes épaules à l'issue Parce qu'en fait, quand vous marchez, vous levez la main Donc il faut travailler ça aussi Et d'ailleurs, si vous ne travaillez pas ça et que vous tentez de vous mettre en handstand Il y a de grandes chances que vous n'arrivez pas à lever le bras et que vous vous cassiez la gueule Donc ça, il faut le travailler Pour prendre un muscle, vaut il mieux euh, augmenter le poids euh, ou les séries et les reps Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que c'est une question si on vous répond, on vous ment. Euh, pour répondre à cette question, c'est très simple. Euh, Aujourd'hui, l'hypertrophie, donc euh, le fait de gagner du muscle ou toute autre chose, le fait de gagner quelque chose, l'hypertrophie, il euh, y en a pas mal. Euh, sarclopastique, euh, myofibrinaire, il euh, y a plein de principes même euh, pour gagner du muscle ou tout autre chose. Sauf que le problème c'est que euh, ça fonctionne par cycle. Donc on va mettre des cycles mi-bout à bout, à la fin, on travaillera sur un bloc de force et on recommencera et c'est ça qui va faire qu'on va gagner du muscle à la fois intelligent parce que nous on n'est pas des muscules donc nous ce qu'on veut c'est un muscle qui serve à quelque chose euh, donc gagner du muscle, ok, mais il faut qu'il me serve à, à au moins pousser plus lourd ou, ou être plus à l'aise avec mon poids de corps. Euh, du coup, ce que je vais venir faire, moi, c'est des cycles, et c'est exactement ce que je fais dans mes programmations. D'ailleurs, si vous voulez retrouver mes programmations, je vous laisse le lien juste en haut. Vous pouvez tourner sur mon site où je fais différents services avec suivi, en skill uniquement ou en prog complète, et sans suivi qui est beaucoup moins cher, mais du coup, comme son nom l'indique, il n'y a pas de suivi. Euh, N'hésitez pas à vous dire rendre. Mais du coup, par exemple, sur les procs complètes, eh ben, je vais euh, mettre des cycles mis bout à bout de 14 ou 15 ou 16 semaines, ça dépend. Et du coup, euh, à l'issue de ça, à l'issue de ce bloc-là, la personne, elle aura pris du muscle, elle aura pris de la force, elle aura pris du truc. Vous voyez ce que je veux dire En fait, on peut pas... Quelqu'un qui répond pour prendre euh, du muscle, il vaut mieux augmenter le truc. Et quelqu'un qui vous répond, oui, il faut juste augmenter le truc, c'est un menteur. En fait, c'est un menteur, c'est faux. Euh, pour prendre du muscle il faut suivre un certain protocole, euh, une, des, des certaines mé méthodologies de travail qu'on mettra bout à bout et à l'issue ça va donner quelque chose. On peut partir sur 15 reps, puis 2 de, de, ou 3 semaines ça sera 8 reps, puis 2 ou 3 semaines ça sera 5, puis la dernière semaine ça sera 1 et 10 l'autre, 20, tu vois c'est vraiment, pas, on peut, je peux pas dire tant de reps, tant de séries, c'est pas possible. What? altero, en vans, sans barfoot ou en pieds nus euh, Chacun sa life en fait. Franchement sincèrement chacun sa life. Euh, pour la petite histoire, et je le raconterai autant de fois qu'il faudra. Euh, moi j'ai été éduquée dans une petite ville où on n'avait pas forcément beaucoup de moyens. On courait, euh, c'était un super sport, mais euh, on achetait une paire de chaussures euh, avant la saison et elle faisait toute l'année. Donc à la fin de l'année, la... La on faisait du cross-country. Donc je vous laisse même pas imaginer la gueule de la chaussure à la fin de l'année. Elle était trouée, elle était morte, elle était, elle était marron alors qu'elle était blanche en début de saison. Euh, et ça nous allait très bien. Et on courait comme ça toute l'année. Du coup moi je suis du genre à. Ah, euh, aimer avoir une paire de baskets super confortable et à la garder tout le temps. Je suis une meuf hyper conservatrice et j'ai toujours été comme ça. Pourtant, je sais que j'ai énormément de chaussures. Les marques m'envoient j'en achète aussi pour moi. Euh, j'en ai. Euh, je suis coach depuis euh, 10 ans, hein, donc euh, des, des chaussures j'en ai à l'appel Sauf que du coup.. Euh, moi je peux pas m'entraîner dans, dans une paire de chaussures Juste parce que c'est la dernière paire à la mode euh, Par contre je peux m'entraîner dans une paire de chaussures Parce que je me sens vraiment bien dedans Mais du coup il y a une paire de chaussures avec laquelle j'adore m'entraîner C'est ma paire de Vans Parce que euh, elle est plate elle est, je, je, je, Mon pied je le trouve vraiment bien dedans S'il faut que je cours je vais aller courir S'il faut que je lift je vais aller faire du lift S'il faut que je fasse de la gymnastique Elles sont super légères je les sens pas Et ça c'est moi Et je peux pas dire acheter des Vans pour faire du crossfit Non c'est moi donc, en fait, vous, vous achetez ce que vous voulez. en fait comme vous voulez. Mais moi, je suis une femme qui aime être à l'aise dans mes chaussures. Donc, j'ai cette paire de chaussures que j'utilise tout le temps. Ou des fois, euh, j'ai aussi... Euh, euh, je mets aussi une paire de... Attendez, je vais aller chercher. Je mets celle-là. c'est une paire... En fait, c'est une paire de d'Under Armour. Et euh, je, je sais pas si ça fait la mise au point moment. Et en fait du coup cette chaussure je l'adore Très sincèrement je l'adore Alors je peux partir en compétition avec sans aucun problème D'ailleurs c'est ce que j'ai fait euh, Elle est trop bien, c'est une peur de running euh, Je peux faire de l'altéro léger avec Même lourd d'ailleurs euh, <rire> Je peux courir, je peux faire de la gym Ça me va très bien, voilà Donc chacun fait comme il veut et par contre, loin, je pourrais pas faire de l'haltéropied, alors ça c'est un truc que j'ai jamais... En plus je pense que j'ai les pieds, je sais pas, je sais pas. je pourrais pas faire ça, ça me, ça, je me sentirais trop chouette. Euh, je perds mon keeping sur les toasts to bar des astuces Alors si tu perds ton keeping sur les toasts to bars, c'est que ton toast to bar n'est pas bon, c'est que ton keeping n'est pas bon, c'est que ton travail de base et de fondamentaux n'est pas bon, tout simplement. Euh, je trouve ça complètement aberrant d'avoir des gens qui, euh, et c'est pas leur faute donc euh, attention, c'est pas leur faute S il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais coachs qui au bout de 3-4 ans euh, n'ont pas un bon keeping, ça me, rend, mais ça, me, ça me rend mais complètement ouf de me dire qu'il y a des gens qui payent des salles de sport euh, des salles de crossfit beaucoup plus chères que la moyenne pour avoir des coachs de merde et c'est dommage parce que du coup on se retrouve avec des gens qui au bout de 4 ans euh, n'ont pas de keeping, ce qui est le cas de beaucoup de mes clients euh, qui arrivent et qui n'ont pas la notion du keeping, ne comprennent pas, sauf que Keeping, c'est avant tout du placement, c'est avant tout du holo, c'est une grosse activation des, des abdos et, et les gens ne le comprennent pas parce qu'on ne les, leur éduque pas. Je me mets même pas dans la case hein. parce que certains coachs ne les ne l'éduquent pas bien. Euh, donc je suis pas en train de jeter la pierre, il existe d'excellents coachs mais il en existe de très mauvais aussi. Euh, du coup c'est un peu dommage. Donc normalement un keeping ne se perd pas. Ce que je vous conseille c'est de travailler la base au sol, ok Ça c'est vraiment mon job à part entière, hein. j'ai que des gens avec qui je travaille pour ça. Euh, travailler la base, se mettant en holo. Le arc aussi. Se mettre à la barre avec un bon grip. Okay euh, se mettre en hollow sur la barre, en le hold. Puis commencer un petit keeping bien engagé, initié par les abdos. Et ensuite, petit à petit, mes jambes elles vont monter en rythme. Et je vais, continue, je vais commencer à activer encore un peu plus les hanches, à faire une grosse flexion de hanches. Euh, et à l'issue, j'irai toucher la barre. Mais si on ne fait pas ce chemin-là pour euh, apprendre le, le toast to bar, bah, du coup, il y a de grandes chances que vous le perdiez en cours de route, et ça, c'est dommage. Des exos pour la, euh, pour la mobilité, pour le front track. Euh, je pense qu'avant de mettre quoi que ce soit sur les épaules, euh, si tu as l'impression que tu as une mauvaise mobilité, c'est très certainement que le squat n'est pas acquis. Euh, un squat, ça s'apprend, un squat, ça se, ça se développe. Si le squat n'est pas bon, tout le reste sera bancal. Donc, en fait, je pense que avant de parler mobilité, je pense qu'il faut parler apprentissage. Euh, mais si je devais vraiment donner des exemples d'exercices euh, assez intéressant, je dirais le squat thérapie euh, qui est un très bon exercice pour euh, redresser la poitrine du coup pour le front c'est super cool euh, et pour descendre sur son squat et le, et, et le air squat hein. le air squat lent, en tempo euh, hyper lent, avec un gros focus sur l'engagement des fesses, sur les genoux extérieurs sur la poitrine bien haute so, tu vois, un truc de, bien rigoureux quoi. Voilà. Je, je, c'est ce que je ferais travailler aux gens et ah, la dernière, la dernière elle est drôle euh, là, moi, je n'ai pas de questions Juste pour te dire, je suis fan Mais sachez que c'est moi qui suis fan de vous Je suis fan de vous parce que depuis euh, Quelques temps maintenant, vous me laissez la possibilité De vivre de mon art, euh, de développer mes prog Et euh, de, de pouvoir en vivre Convenablement, euh, de pouvoir développer Mon business et d'avoir des gens toujours Plus euh, motivants Et, euh, et euh, très, très, très Respectueux de mon travail Ça, c'est trop bien euh, Et du coup, ça me laisse le, le bonheur De faire des vidéos pour des gens comme ça Pour moi, c'est... C'est un privilège en fait, c'est un privilège. Je me sens vraiment privilégiée de, de travailler pour vous, de vous donner des, des skills, de, de faire des vidéos. De, de, j'ai vraiment jamais l'impression de travailler. Pourtant je travaille comme une acharnée, mais j'ai jamais l'impression de travailler parce que je, je sais que vous me le rendez tellement bien. Donc euh, voilà, c'était l'instant euh, salingué. <rire> Euh, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On peut se retrouver la semaine prochaine, ça c'est sûr. Euh, mais entre temps, retrouvez-moi sur mon Instagram, Dunia et la chair, où vraiment vous allez retrouver plein de trucs assez sympas. Pour le coup, je jump vraiment très dur. Et en plus de ça, il euh, bah, y a 2-3 conseils sur les pull-up strips qui ont dû sortir aussi. Donc euh, voilà, on s'y retrouve. Euh, et sur mon site internet aussi, vous pouvez faire un petit passage éclair pour aller voir les programmations. C'est toujours important de se renseigner. Euh, et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti